salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment supprimer l'arrière-plan d'une vidéo grâce à InShot, une appli incroyable vraiment je vous la conseille et pour ceux qui n'ont pas l'appli je mettrai les liens dans la description ok on commence tout d'abord je vais jeter ce projet créer un nouveau projet et ensuite euh, sélectionner la vidéo à laquelle je voudrais faire le montage et ensuite, cliquez sur Pipe, sélectionnez la vidéo à laquelle je voudrais supprimer l'arrière-plan. Pour moi, l'arrière-plan est blé. Et ensuite, je vais la remplir sur l'image. Cliquez sur Chromatique, sélectionnez l'arrière-plan et ensuite augmentez un peu la force pour que ce soit plus propre. Ok, j'ai fini. Euh, si vous voulez m'encourager, vous n'avez qu'à faire quelque chose. Abonnez-vous, likez. Commentez, je vous oblige pas, mais abonnez-vous quand même, sinon vous êtes mort. Abonne-toi, abonne-toi,